A singing lesson, une leçon de chant. The word for student, étudiant, from the verb to study. Étudier. You're new, aren't you, the singing teacher might say. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? I don't know you. Je ne vous connais pas. The verb connaître is used in the sense of to be acquainted with, as opposed to savoir, which usually means to know how to do something. The word for sort or kind is genre. What sort of music do you want to study? Quel genre de musique voulez-vous étudier? Oh, les étudiants sont toujours en retard. Toujours. Ah, voilà un étudiant. You -you -you. Venez, venez vite. Ah, vous êtes en retard. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Est-ce que je vous connais? Non, non, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas, moi non plus. Est-ce votre première leçon? C'est ma première leçon. Et Quel genre de musique voulez-vous étudier? Et quel genre de musique aimez-vous? L'opéra, le jazz ou la musique populaire? Tout! J'aime toute la musique. Ah! Il aime toute la musique. Bravo! Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez étudier d'abord? Il faut quand même commencer avec quelque chose, n'est-ce pas? Je ne ah. sais pas. Est-ce que vous avez oublié d'apporter votre musique avec vous? Oh non! J'apporte toujours ma musique avec moi. Ah! ah. Une leçon de chant a singing lesson étudier to study connaître to be acquainted with quel genre de musique what sort of music a music box is une boîte à musique this ceci that cela i mean je veux dire i meant the imperfect je voulais dire i didn't mean like this je ne voulais pas dire comme ceci to play by ear Jouer d'oreille. You've got a good ear for music. Vous avez de l'oreille. An ear, une oreille. A musical note is une note, or more precisely, une note de musique. C'est une boîte à musique, ça, monsieur. Je sais que c'est une boîte à musique. Elle est jolie, hein? C'est un cadeau. Mais je ne voulais pas dire de la musique comme ceci. Je voulais dire de la musique comme cela. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pauvre madame, ce n'est pas de la musique, ça. C'est du papier. Mais la musique est écrite sur le papier. Vous voyez? Où mm -mm, je ne vois pas de musique. Oh, vous ne savez pas lire la musique. Bien sûr que non. Je ne sais même pas lire les lettres. Vous jouez d'oreille, sans doute Vous avez de l'oreille Ah oui, j'en ai deux. Vous voyez, une oreille, deux oreilles. Ça suffit, monsieur. On va commencer la leçon. Donnez-moi cette note-ci. Oh, pauvre madame, je ne peux pas. Elle est collée au piano. Une boîte à musique, a music box. Ceci, this, cela, that. Jouer d'oreille, to play by ear. Vous avez de l'oreille, you've got a good ear for music. To sing, chanter, a singing lesson. Une leçon de chant. A song, une chanson. To sing in tune, chanter juste. To sing out of tune, chanter faux. You don't sing with your ear, l'oreille. You sing with your voice, la voix. You must be able to tell the difference between to listen, écouter, and to hear, entendre. Did you hear well? Est-ce que vous avez bien entendu? If not, listen well this time. Écoutez bien cette fois-ci. Je voulais dire chanter la note. Oh, avec l'oreille? Non. Avec la voix. Avec la voix. Alors, allez-y. Chantez. Oh, j'ai oublié la note. Voulez-vous la jouer encore une fois? D'accord. Oh. Ah, ah! Vous chantez faux. Je chante faux. Oui. Écoutez bien la note encore une fois. Oh. Ah! Ah! Mon Dieu, mon Dieu, que vous chantez faux. Écoutez, je vais la chanter pour vous. Écoutez bien la note encore cette fois-ci. Oh, c'est beau! La belle chanson! Non, ce n'est pas une chanson, c'est une note. Vous avez bien entendu? J'ai bien entendu. Alors, vous savez maintenant comment chanter juste. Oui, madame. Oh. Ah, plus haut! Plus, plus haut! Ah, plus haut! Oui, plus haut! Plus haut! Ah, mais, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que c'est assez haut, madame? Oh. Chanter une chanson to sing a song Chanter juste to sing in tune Chanter faux to sing out of tune La voix the voice Écouter to listen Entendre to hear Now here's the complete sketch again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 Mais, mais qu'est-ce que vous faites là Est-ce que c'est assez haut, madame oh! Oh!